Mettons maintenant, donc, cette liste avec 20 éléments seulement. Je reviens dans mon terminal, je relance, et voilà cette liste de fibonacci, cette suite de fibonacci. Vous n'auriez aucune peine à vérifier qu'elle est correcte, mais elle l'est, rassurez-vous, la méthode est bonne. Est-ce qu'on pourrait maintenant écrire un programme qui, au lieu d'afficher en une fois toute la liste, afficherait, ligne par ligne, chacun des éléments de la liste. Euh, il n'y a pas de y ici, hein, il n'y a qu'un seul élément. Hein. Donc, écrire un programme qui parcourrait la liste et qui afficherait, ligne par ligne, le contenu, l'élément qui se trouve à cette position-là. Robot. Oh, je... Pas très compliqué, je pense, je pense que c'est pas très compliqué. Donc, plutôt que d'avoir un appris liste, alors je vais un petit peu écourter mon programme tout ceci, on en a en fait plus besoin. Et maintenant, comment faire écrire chacun des éléments de la liste l'un après l'autre Pas toute la liste en une fois. Comment parcourir la liste depuis l'élément 0 Jusqu'à l'élément 20. En affichant à chaque fois juste cet élément-là. Je vous mets sur la piste. On va bien sûr à nouveau utiliser une boucle. Why ben N est plus petit que 20. On va faire tant que n est plus petit que 20 Eh bien, on va afficher l'élément de numéro d'indice n. Print liste indice n. Voilà Eh bien, si je fais ça, il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi Il faut de nouveau donner une valeur à n. Il faut de nouveau donner une valeur à n. Mais le problème, c'est que quand la boucle est ici, quand on sort de cette boucle-ci, combien vaut n 0. 0. Ah bon. Puisque... Ah. OK La boucle s'est arrêtée quand n est devenue... 20. Donc, quand on sort de cette boucle-ci, n vaut 20. Donc, il est plus petit que 20, on fait. Donc, il est arrivé à 19. Est-ce que 19, on va. Donc, n est plus petit que 20. Donc, quand on est à 19, on entre dans la boucle, on fait n égale à n plus 1, 20. Est-ce que n est plus petit que 20? Non. Il vaut 20. Donc, il est plus petit. Donc on sort de la boucle et on arrive là. Et quand on est ici, combien vaut n 20. On ne l'a pas changé. Donc dans la mémoire quelque part, il vaut toujours 20. On arrive ici, tant que n est plus petit que 20, il fait quoi le programme Il bug. Il, il bug pas, il saute, il fait rien. On essaye. Hop. Il a affiché ma liste. Et puis il a fini. Il n'a rien fait après. Donc. Évidemment, ce que nous devons faire, c'est recommencer de zéro. Mmh. Première chose à faire. N mmh. égale. 0 mmh. Zéro. Et puis dans la boucle, pour pas qu'elle tourne en haut, infiniment... Comment est-ce qu'on a fait ici pour que la boucle la, ouais, progresse plus petit que... Mais comment est-ce qu'on a fait progresser la boucle ici N égale n plus 1, donc on avance d'un un grand. Je mets bien des espaces ici, euh, ça n'a pas d'importance. Hein voilà Allez, j'enregistre ça. Et je relance. principe, on devrait avoir, sur les lignes séparées, Donc, moi j'avais vais le terminal ici pour ne pas voir les résultats précédents, donc on a bien chacun des éléments. Autrement dit, on a parcouru la liste élément par élément. Voilà, je crois que ceci, en principe, n'était pas trop compliqué, mais il est important que vous ayez donc bien en tête la façon de procéder pour parcourir la liste élément par élément de manière à arriver à quelque chose de bien plus joli encore dans quelques instants.